Y'a plaît pas, vous êtes bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La saison 1 de Vanguard est sortie. Pendant que tout le monde va se précipiter sur Warzone, et eh ben, y'a pas de problème. Moi, je vais vous envoyer un peu de Vanguard. Je testerai aussi Warzone. J'avais pu jouer à Caldera avant qu'elle sorte. J'avais bien aimé. Malheureusement, j'avais pas eu suffisamment de gameplay sympathique pour vous en proposer une vidéo. Donc, euh, bah, c'est pas grave. On est sur Vanguard. Regardez-nous. Ils ont enfin rempli la boutique. Il hein. Y'a des nouvelles choses dedans. Euh, bon, bah, directement, vous, vous doutez bien. Hein. Plein de variantes, plein d'armes cosmétiques, etc. Il y a également, du coup, cette saison 1 avec son lot de nouveautés. À savoir, deux nouvelles maps, dont un sur les deux deux nouvelles armes et une troisième et une quatrième je crois qui arrivent en cours de saison un nouveau mode mais qui est en réalité le retour de l'ancien à savoir le contrôle et je crois des nouveaux trucs ici et là bref il y a un passe de combat que voici je vais pas vous le présenter en entier parce que je trouve pas que ce soit le truc le plus intéressant à faire j'ai comme d'habitude déjà débloqué certains tiers mais bon à la fin regardez t'as quelques apparences voilà t'as ce truc là t'as ce mec là qui est, like est quand même assez badass voilà mais sinon c'est le pass de combat dans sa plus pure tradition des call of duty points des double xp des opérateurs des variantes de ci et de ça bref moi je le prends tu vois parce que j mais sinon en réalité ouais, ça va. il y a quand même des trucs sympas là j'aime bien, bien le skin sur celle-ci ça a l'air d'être sur un petit fusil de précision mais en réalité c'est assez cool au niveau des nouvelles armes il euh, y a un nouveau fusil d'assaut la carabine Cooper que j'ai ici et enfin un fusil d'assaut anti-char la carabine Cooper je n'y ai pas joué le fusil d'assaut anti-char je n'y ai pas joué ce qui va m'intéresser aujourd'hui ça va être le mode sur radar radar qui est le remake de Dome de Modern Warfare 3 si je dis pas de bêtises si mes souvenirs ne me trahissent pas c'est la première fois qu'il faut revenir Dome de Modern Far 3 et ça au moins c'est quelque chose que j'avais déjà dit voulez des remakes Faites des remakes, allez-y, ça fait plaisir, tout ce que tu veux. Mais pitié Prenez le temps de faire au moins des remakes de pas toujours les nouvelles, les mêmes maps. Les remakes de Slums, de Summit, de Nuketown, de ce genre de maps qu'on a déjà vu des tonnes de fois, on n'en peut plus, tu vois, les Firing Range. Là, je sais que des maps Black Ops, tu vois, mais en réalité, même au niveau Modern Warfare, il y a plein de nouvelles, de, de maps qui sont remakes et c'est toujours les mêmes, ça casse les couilles. Là, au moins, c'est une map qu'on n'a pas vue souvent et c'est très, très sympa. Donc, on va sur Radar, on teste le remake de Warfare 3, on regarde un petit peu la saison 1, on en discute et c'est parti, les gars. Let's go, baby! On est parti sur Dome, le remake. Et là, c est... on est sur un vrai remake, un remake complet. C'est pas juste en mode ils ont ramené la map sans, sans trop prendre de risques. C'est purement la map que c'était, mais version complètement refaite et dans un esprit similaire un peu à, à, bah à Caldera, en fait. Hein. On dirait un peu du, du Pacifique, tu vois. Après, c'est aussi l'ambiance et la, la période historique de, de Vanguard qui veut ça. Tu vois, ça, ça, c'est en accord. Il hein. y, pas... y a un rapport entre les deux, vous voyez. Mais franchement... C'est un parti pris qui est assez intéressant. J'ai déjà tenté de faire un gameplay dessus, donc du coup j'ai vu à peu près à quoi ressemblait la map. Et ils l'ont vraiment totalement refaite. Alors c'est assez drôle parce qu'à chaque fois qu'ils ramènent un remake, qu'ils mettent le remake exactement comme la map était. Et à chaque fois des mecs qui disent Ouais, euh, ils se cassent pas les couilles, ils ramènent exactement la même. Là maintenant qu'ils ont fait un remake totalement modifié, je te parie qu'il y aura là les mecs qui vont dire Vraiment, je te parie qu'il y aura là les mecs qui vont dire Oh là là, ils ont totalement détruit la map, elle euh, était pas du tout comme ça avant. <rire> vraiment, il risque d'y avoir des mecs pas contents. Moi pour le coup. Oh là là, je suis en train de les enculer Mais je suis en train de les enculer déjà les chiens <rire> Moi je suis content, mais il y a certains trucs sur la map que j'aime pas et je vais vous montrer notamment certains des trucs, des, des choses que j'aime pas sur la map. Je vais vous expliquer. Oh là là, je viens de l'enculer. informateur loco encore. Oh là là là là Le Kaznani. je vais vous montrer ce que j'aime pas. Donc là, on est sur Dome, voilà, c'est cool. Euh, on, ok, on voit qu'ils sont à droite, Regarde, ça va arriver là. Hop. On connaît le jeu. Tiens, on envoie une greu, hop. Regardez ça Donc ça, c'était le top. Le top a toujours été comme ça sur Dome. Mais par contre, ils ont rajouté des planches. Pourquoi Juste pourquoi avoir ajouté des planches C'était pas nécessaire. Mais c'était pas nécessaire d'ajouter des putains de planchettes. C'est bon, on sait, que vous avez, on sait que vous avez rajouté cette année des décors destructibles. Pourquoi forcer Tu Activision, on dirait ce gamin qui a appris à faire un tour du monde, tu vois. Genre, il commence à, à exploiter un truc, faut qu'il te le foute de partout comme ça. Même si ça a pas de sens. Donc, du coup, le top de Dome où tu voyais un peu tout le monde, bah, il a un peu niqué parce que tu peux toujours voir les gens. Mais avec les planches, tu peux, enfin tu dois les détruire et tout, passer, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et je crois qu'il y a moins d'endroits où tu peux tirer à travers. Par exemple, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'endroits sur Dome de MW3 où tu pouvais purement tirer à travers, là c'est un, un peu plus fouillis. Ils ont nerf, euh, ils ont nerf euh, le truc que j'utilise là pour les streaks, tu mets beaucoup plus de temps à l'avoir. Ce qui est bien parce que franchement, on va dire que ce jeu n'est pas le jeu le plus chiant en termes de streaks. Mais il y en a quand même des relous. Et euh, Post Mortem était vraiment... On est obligé de le reconnaître assez pété. Donc je suis assez content qu'il l'énerve. Même si moi je l'utilisais de, de, de mon cœur, hein, je vais pas mentir. Je suis assez content qu'il énerve. 25-3, on en voit du sale gameplay. J'aime beaucoup l'ambiance de la map, mais j'aime également le fait qu'ils essayent de rapprocher un peu euh, Vanguard et Warzone comme ça. Ça ne peut que aider Vanguard. Et je pense que c'était un besoin, tu vois. Je de chance je pense que warzone tu vois a fait un peu du bien à la licence au global mais c'est un bien qui est particulier parce qu'en gros, warzone ça a ramené euh, des gens sur le multi qui, bah, qui n'y aurait pas joué sans dans, dans tous les cas tout ce qui touche à la player base c'est bien mais le problème c'est que pour les joueurs multi comme nous tu vois les joueurs bien multi bien 6v6 bien 8v8 et pas warzone le souci c'est que tu sens et j'ai toujours cette désagréable impression ce, ce désagréable sentiment que sur call of duty les ressources sont d'abord toutes dirigées vers Warzone et ensuite sur le multi, s'il nous reste un petit peu de temps, d'envie budget ou d'idées tu vois et c'est le seul problème que j'ai parce que d'un côté warzone a fait du bien mais de l'autre il a fait un peu de mal en ce sens et c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que tu pourrais trouver un équilibre oula ce que tu viens de prendre tu pourrais trouver un équilibre un peu meilleur parce que là rien que là sur la saison 1 la communication a totalement été centrée sur Warzone bon ce qui est normal parce que Warzone ça reste le plus gros et tu il a direct ouais mais c'est normal Warzone c'est plus gros donc c'est normal qu'on en parle plus après la question c'est pas d'en parler plus c'est quand même de nous envoyer ce qu'on va appeler un minimum syndical pour ceux qui payent quand même 70 balles leur jeu Chaque année Et quand je dis un minimum syndical Rien la saison 1 Franchement la communication de la saison 1 vraiment pas été terrible tu vois ce que je veux dire genre limite quand elle est sortie je ne savais même pas ce qui allait venir dessus alors au final qu'est ce qu'il y a il y a une nouvelle arme ok enfin il y a deux nouvelles armes deux nouvelles armes mais je savais même pas que dom arrivait la communication a été floue elle a même pas été très mise en avant ça a été très warzone caldera caldera warzone warzone caldera et je le comprends parce qu'au bout d'un an et demi les mecs warzone ils en pouvaient plus ils attendaient de la nouveauté quelque chose qui qui aide le jeu à revu c'est moi bon, qui tiens le final hein. mais au bout d'un moment j'aurais quand même aimé un peu plus de, de considération de la part d'Acti pour leur jeu à 70 balles parce que c'est vrai que ça fait un mois que Vanguard est sorti et que avant cette mise à jour, ben bah, il y avait littéralement rien. Après un mois, faut pas qu'on soit non plus trop impatient parce que c'est vrai qu'on vit à une époque où on est très impatient et au bout de quatre semaines s'il y a rien, on a l'impression que c'est la mort. En soi, on vient quand même de choper un pass de combat avec un remake de map qui est quand même j'aime bien ce remake de Dome, même s'il y a des défauts dedans. Ne serait-ce que ce que je vous ai montré au top avec les planchettes. Et après à côté passe de combat, deux armes en plus et les armes qui arrivent en mi saison, c'est classique. enfin c'est classique, c'est ce qu'on a déjà depuis deux ans, donc je ne suis pas choqué, je suis pas déçu, je suis là, ok, d'accord, ouais, vas-y, d'accord, c'est cool, tu vois. Faut juste que les saisons ne durent pas trop longtemps et j'aime bien le fait qu'ils ajoutent des trucs en J'espère également qu'ils vont maintenant être un peu plus réactifs. C'est bon, Warzone est sorti, les amis, vous allez devoir régler des bugs. Mais j'aimerais bien que sur Vanguard les choses arrivent plus vite parce que moi j'avais des bugs qui étaient, mais on va dire, absurdes, tu vois. Wesh, ouais, sur Vanguard, j'avais des bugs où je ne pouvais pas jouer en groupe. Sur Vanguard, j'avais des bugs où le code casting crachait en privé. Euh, pour mes Zach Cup, c'était vraiment de la merde. Sur Vanguard, j'avais des bugs avec certaines armes, les défis n'étaient pas pris en compte. Et ainsi de suite. C'est ce genre de tout petits bugs qui ne t'empêchent pas totalement de jouer, c'est pas un bug à la battlefield. Mais c'est des bugs qui te ruinent petit à petit ton expérience de jeu et la rendent de plus en plus chiante, tu vois. Et vu que c'est des bugs qui restent à des moments un peu longtemps alors qu'ils sont pas si gros. Bon, bah t'espères juste qu'à l'avenir les froros ils sortent les doigts du HUC et, euh, et qui voilà, quoi, qui nous modifient un peu le bail. Qu'ils puissent avoir une mise à jour toutes les semaines, toutes les deux semaines pour du rééquilibrage, des trucs ajoutés au fur et à mesure et puis après derrière on sait qu on, ce qu'on aura au niveau des nouvelles maps et tout. J'espère juste qu'ils vont pas poncer non plus les remakes parce que deux nouvelles maps dont un remake... Ah, ils sont pas foulés non plus. J'ai hâte de voir les nouvelles armes. C'est tu sais quoi, regarde, là on va tester Paradise, ok Let's go baby, on est sur la deuxième map Paradise, la deuxième map de cette saison. Une map à l'ambiance singulière, elle me dit quelque chose. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette map, pour être honnête. Elle me dit quelque chose, en fait, c'est par l'ambiance, en fait. Regardez les couleurs, le côté un peu... On dirait limite un peu Caldera, c'est un peu dans le délire, tu vois, ils sont partis sur leur bail. Ouais, nous, euh, on va vous balancer euh, du euh, historique seconde guerre mondiale, machin, mes couilles. Maintenant qu'ils ont trouvé leur délire, tu te doutes bien qu'ils vont forcer dessus comme jamais. Voilà les amis, on est sur euh, du coup Paradise. Euh, une map dont j'aime bien les couleurs. Ça rappelle Caldera, c'est vrai, mais j'aime bien les couleurs avec le ciel bleu, euh, tu vois, il y a pas mal de végétation, les couleurs sont vives. Ça, c'est un point bon de, de par exemple d'un d'un Vanguard par rapport à d'autres Call of Duty où c'était des fois peut-être un peu plus terne. Un hein, Black Ops Cold War qui avait aussi par exemple des, des couleurs un peu particulières. Là, c'est plutôt pas mal, assez bien bien branlé en ce sens et, et c'est agréable. Donc on va tenter peut-être les nouvelles armes. J'ai voulu tenter, euh, je vous le cache pas, le nouveau fusil d'assaut. Je l'ai trouvé nul à chier sans accessoires. Mais par contre vu que vous êtes des mecs sympas, vous êtes des mecs sympas ou pas Vu que vous êtes des mecs sympas, je vais vous tenter le nouveau sniper. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai essayé de faire. j'ai fait un kill avec. Il est.. <rire> Il est spécial quand même. Oh non merde putain sniper tout au fond je l'avais pas vu. Ils ont nerf post-mortem, je vous l'ai dit, ils ont nerf post-mortem, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je vais devoir revoir avec quoi je vais jouer que post-mortem mec ça m'a donné une mauvaise habitude, ça m'a donné une très mauvaise habitude, vous savez c'est quoi la mauvaise habitude que j'ai pris C'est que la mauvaise habitude c'est que maintenant vu que je savais que j'avais mon post-mortem, je m'en battais les couilles moi, tu vois je... Je jouais d'une manière, euh, en gros dès que j'étais dans une série tu vois que je l'avais activé, je jouais d'une manière en mode ok bah c'est pas grave si je meurs tu vois. Et ça fait longtemps j'ai pas juste ne serait-ce que transpirer un petit peu du cul pour euh, en mode bah tiens bah là faut pas que tu meurs gros sinon t'as juste pas tes strics en fait. Ce qui est quand même la base d'un Call of Duty, tu vois. Sauf que moi, ça m'a donné des mauvaises habitudes. Je suis devenu un sagouin, mon gars. Oh, putain, le souterrain. Je le connaissais pas. Cas, on a le C, on a le B et le C, c'est cool. Allez, sur B, j'ai l'impression va y avoir du monde quand même ici. Non, quelqu'un non plus. Quelqu'un non, quelqu'un non plus. Attends, on va, on va, on va flanquer. J'en flanque. J'en flanque en action. Donc, il est vrai, cette année, et j'en parlais dans, dans ma vidéo FAQ, j'ai fait moins de gaming ces derniers temps sur ma chaîne, genre vraiment beaucoup moins. Et à l'avenir, je pense qu'il y en aura, que ça, ça va rester comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du gaming hein, pour mes frérots, mais il y en aura moins en moins, tu vois. C'est pas des, des phases où je vais faire 5 vidéos gaming d'affilée comme je pouvais faire avant, des trucs comme ça, tu vois. Et donc le bail c'est quoi C'est que si vous voulez, vous êtes toujours fan de gaming, vous aimez bien ce que je fais, et si vous voulez suivre des bails, je peux que vous conseiller comme l'année dernière, à des moments ça a fait vraiment du, du, des travaux auprès de beaucoup de monde, d'aller checker, je l'ai mis dans la description, ma chaîne replay. Dans ma chaîne replay, tous les jours il y a des gameplays qui sont issus de live, des bails et tout, c'est moins sympa que les gameplays commentés, mais c'est toujours cool pour ceux qui ont vraiment envie de voir pur du gameplay, et ça permet aussi de rattraper des trucs. Par exemple, il y a un truc qui est sorti là il y a, il y a deux jours ou avant-hier, tous les replays de ma Zack Cup, du week-end dernier, et la chose que je peux vous assurer, c'est que la Cup du week-end dernier, c'était la troisième, et c'était une réussite absolument monstrueuse. Vraiment, je vous jure que c'était top, le niveau était énorme, et la finale est un des matchs les plus fous que j'ai commenté dans ma vie sur Call of Duty, alors que j'avais commenté beaucoup quand même. Tu vois. Je peux que vous conseiller la finale de la Zack Cup et la chaîne Replay de manière globale qui est très active et où il y a beaucoup de trucs. Alors à... de temps en temps ça vous intéressera pas et ça y a pas de problème. Mais d'autres fois ça peut quand même vous chauffer comme il se doit. On est un kill des chiens. On a changé, on a joué un peu au tomate. Ça reste méta mais on joue un peu au tomate d'air. Petite, petite euh, parenthèse, la Zac Cup de ce week-end. Et eh ben, allez sur Halo Infinite. Donc ce sera sur Halo Infinite. J'ai beaucoup aimé ce jeu, j'en ai fait une vidéo. Et c'est pas du mytho, j'ai tellement bien aimé ce jeu que je me suis dit, bah, tiens pourquoi pas faire un tournoi dessus Compétitivement parlant, le jeu est déjà prêt. C'est-à-dire qu'il y a déjà une ranquette, il y a déjà plein de trucs. Et surtout, il est gratuit, donc je fonde de bons espoirs sur le jeu. Et je me dis qu'envoyer une petite Zach Cup dessus, ça peut être vraiment énervé. Donc je vous l'annonce, Zach Cup sur Halo, ça va être de la frappe avec parmi ce qui se fait mieux dans les équipes françaises, d'accord, sur Halo. Il y aura du gros niveau et ce sera commenté par les fréos d'ABN Prod que je défrais au local pour l'occasion. Donc ils vont venir au local pour commenter ça IRL et tout sera ce dimanche. Si je continue les tournois Halo, je verrai pour ouvrir à l'avenir comme d'habitude, mais... A l'heure actuelle, ça restera sur invitation et une fois que j'aurai ouvert à tous. Mais je suis une merde, mais je suis trop nul au jeu. C'est bon, il est mort. Let's go. Je suis mauvais au jeu vidéo, là. Donc ouais, petite Zack Cup à l'eau, c'est cool. Moi, ce que j'aime bien avec ce système, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fait que ma chaîne Twitch et mes contenus, il y a des gros points. Chaque semaine, il y a des gros points. C'est-à-dire que lundi soir, Radio Street. Mardi, Zack au libre. Jeudi, Loop. Dimanche, Zack Cup. Et la Zack Cup, en fait, en, en investissant un petit peu dedans, tu vois, en essayant de de travailler bien les choses. Bah, J'ai bon espoir de pouvoir, à l'avenir, la reproduire sur plein de jeux et tout. Et moi, pourquoi pas à des moments me mettre, comme je ferai, par exemple ce week-end, dans des rôles beaucoup plus chill, des rôles beaucoup plus présentation, tu vois, des rôles beaucoup plus tranquilles. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, Regarde, moi, à l'eau, j'ai jamais fait de compète dessus. J'ai déjà joué, j'aime bien le jeu, mais je suis pas légitime, tu vois, pour, parce que je connais pas le jeu. Tu vois, j'ai pas de légitimité pour en commenter. Par contre, tu vois, faire en sorte que présenter le tournoi, faire en sorte que des mecs qui eux connaissent le jeu puissent venir le commenter, bah, c'est un rôle dans lequel je me vois bien. Et, euh, et pourquoi pas même avoir un jour des tournois je pas Rocket League, des tournois TFT, des tournois, bref, tu vois, tu peux reproduire le truc euh, bah, un peu à l'infini, en fait, quel que soit le jeu, tu vois. La Zac Cup. Ah bon, après, le nom est très égocentrique, hein, on va pas se le cacher. Le mec fait le me mégalomane, tu sais. Il fait son tournoi, c'est son tournoi. Il y a mon blast dedans, ma gueule. Bon, par contre, ce petit Paradise, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas la folie, c'est pas mal, mais c'est une map de camper. Voilà, je vous le dis, c'est pas une map de rusher. Hein. C'est une map de longue ligne. Hein. Tu peux rusher quand même de de dessus. Hein. Je vais pas vous dire le contraire, mais c'est pas la map la plus active, tu le sens. Je peux vous assurer que les amoureux de lignes bien tenues, bien fermes, vous allez trouver votre compte ici. Map de camper qui ne dit pas son nom. Je suis une merde, j'ai plus de balles. Aïe, non, la game est déjà finie, wouhou Top fragger du côté de mon équipe, c'est déjà pas mal. On a eu des chiens et tout, sympa. J'aurais pu faire mieux pour avoir les informateurs locaux, mais on attend de réadapter notre mode de jeu. Oh, stylé Les petits trucs que tu peux ajouter comme ça à ton action de la partie. Enfin, stylé. Bon, c'est un peu moins lisible, mais c'est là. Je crois que ça, c'est la nouvelle AR. Non, je suis pas sûr, mais en tout cas, la nouvelle AR était un petit peu dans ce type. Bon, voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous